C'est chouette de vous être proposé comme responsable VSS. Il y a des choses qui m'ont vraiment embêtée en début d'année. J'ai pas envie que ça se reproduise. Si on est élu, faut que la promo puisse s'amuser. Mais faut vraiment éviter les dérapages. C'est clair. Vous avez réfléchi à ce qu'on pourrait faire Oui, déjà un peu. On a vu que dans certains endroits, il y a des plans d'action qui sont rédigés. Un plan d'action Génial Et on commence par quoi On a quelques idées on pensait réunir la liste du bureau des élèves pour en discuter. Oui, on peut faire comme ça. Ce soir au foyer La salle est libre. Je leur envoie l'info. On va aussi demander à la promo de nous donner ses idées. Complètement d'accord. On est tous concernés. Il n'y a pas que nous qui devons nous en occuper. D'ailleurs, on va passer en amphi cet après-midi pour en parler. La prof est d'accord pour nous laisser 30 minutes. Sympa. On pourra aussi en profiter pour parler de l'organisation de la campagne Bon, excusez-moi, je dois y aller. On se voit ce soir, alors. Ouais, à ce soir.